Bonjour, avec vous, M. Cédale de la chaîne G-Communic TV. Communication progressive du français avec 270 activités destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et les adultes qui ont un niveau euh, débutant de langue française et qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Alors, Communication progressive du français répond à leurs euh, demandes simplement allons-y on va découvrir ensemble euh, la séance d'aujourd'hui il s'agit de correction des activités bon alors l'acte de parole qu'on doit traiter aujourd'hui c'est autoriser interdire les activités comme euh, vrai ou faux compléter par c où il est alors euh, première activité c'est assez facile hein. C'est un test de compréhension de l'association de communication qu'on a déjà vu. Comme d'habitude, on va faire un petit rappel. Et aussi, on va faire un petit rappel de la règle de C où il est. Parce que la plupart euh, des gens ne savent pas comment faire la différence entre les C de C où il est. Ou on peut mettre C ou on peut mettre il est. D'accord alors allons-y, on va faire un petit rappel de la situation de communication, petite règle de c'est où il est. Tout de suite, voici la situation de communication, hein, il est dans une station de ski. Virginie avec son fils Sébastien, ils se rendent à une station de ski. Ils demandent bien sûr quelques informations concernant la rencontre un employé. Avec cette carte... Est-ce que nous pouvons prendre des remontées mécaniques Oui, bien sûr. Ce forfait vous permet de prendre, vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche Oui. Et il est strictement interdit de faire du ski hors piste. C'est dangereux. Maman, est-ce que je peux prendre la piste noire Non, mon cher. Pas question, elle est trop difficile pour toi. Tu peux prendre la rouge si tu veux avec nous. Est-ce que c'est autorisé de faire, est-ce que c'est autorisé de faire de la luge sur la piste verte? Oui, regarde, tu peux faire de la luge sur la piste là. Voilà, c'est la situation de communication qu'on a déjà abordée, hein. Virginie, avec son fils Bastien, se rend à une station de ski. Alors, elle rencontre un employé qui répond gentiment à toutes leurs questions. Alors, en continuant avec grammaire, la différence entre c'est ou il est. Toujours, c'est plus adjectif. Et toujours, il est plus adjectif plus l'infinitif. C'est ça la différence. Il y a l'infinitif. Alors, lorsque l'on voit l'infinitif, comme l'exemple de photographier, ou avoir, ou stationner, par exemple. Hmm, euh, on peut utiliser aussi c'est, mais reste toujours incorrect. Forme incorrecte, mais très courante. On dit c'est interdit de stationner ici. On dit il est interdit de stationner ici. Bon, euh, résumant, euh, lorsque je vois c'est plus 9, et lorsque je vois un adjectif seulement, je dois utiliser c ». Par exemple c'est interdit, c'est possible, ce n'est pas facile, ce n'est pas autorisé. D'accord. Lorsque je vois l'infinitif ici, non, je dois utiliser euh, à la place ça il est. Par exemple, il est interdit de photographier, il est important d'avoir un équipement adopté et il est interdit de stationner ici. Il est interdit, ce pas interdit de stationner ici, mais c'est très courant. Voilà. Alors, je vais vous proposer maintenant la correction. On dit euh, la carte autorise le client à prendre toutes les remontées mécaniques. Et oui, c'est vrai. C'est juste. Il n'y a pas de risque d'avalanche aujourd'hui. Euh, si alors c'est faux. Si, il y a de risques d'avalanche. Hein. La piste noire est plus difficile que la rouge. Oui, c'est vrai. Bastien ne fait pas de ski. elle fait de la l'alu. Oui, c'est vrai. Alors la carte autorise le client à prendre toutes les remontées mécaniques. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de risque d'avalanche aujourd'hui. C'est faux. La piste noire est plus difficile que la rouge. Oui, c'est vrai patient ne fait pas de ski. Oui, c'est vrai. Maintenant, vous connaissez la différence entre c'est il est, Ce soit donc facile de répondre, c'est plus l'adjectif ou il est plus l'adjectif plus l'infinitif. C'est difficile, c'est important, c'est autorisé, c'est interdit. C'est facile. C'est difficile, c'est important, c'est autorisé, c'est interdit. Il est interdit de prendre cette piste aujourd'hui. Il est important de comprendre la question. Il est agréable de faire du ski de fond. Il est possible de prendre un abonnement. C'est difficile. C'est important. Il est interdit de prendre cette piste aujourd'hui. Il est important de comprendre la question. C'est autorisé il est agréable, il est agréable de faire du ski de fond, c'est interdit, il est possible de prendre un abonnement. Voilà. On continue avec les autres activités. Alors, je vous propose la suite des activités, on va commencer par devinette, de quoi part-on, c'est un jeu de vocabulaire et il suffit tout simplement de trouver le mot convenable de chaque de vignettes et le plus important pour moi c'est ça, il faut répondre à, en interdisant et en autorisant selon le cas il faut utiliser une structure différente pour chaque phrase, c'est vraiment formidable, allons-y on va faire la correction alors voilà la correction, pour la première question c'est les remontées mécaniques ce sont les équipements qui permettent de monter en haut de piste, une avalanche c'est quoi? C'est une énorme quantité de neige qui descend le long de la montagne. Une station de ski, c'est l'endroit où l'on peut faire du ski quand on est excellent skieur. Skier hors piste, au faire du ski hors piste, cette activité est interdite parce qu'il peut être dangereuse. La luge, c'est un objet que les enfants aiment beaucoup. Et cet objet qui permet aussi de glisser sur la neige. Euh. C'est le nom du sport, comme luge, ski, ski de fond, etc. Les sports d'hiver. Le forfait, c'est le document nécessaire pour pouvoir prendre les remontées mécaniques. Allons-y. Pour deuxième activité, c'est 4. Il faut répondre en interdisant et en autorisant, selon le au cas. Il faut utiliser une structure différente pour chaque phrase. Par exemple, maman, est-ce que je peux faire de la luge on dit oui, c'est euh, autorisé. C'est-à-dire, elle est autorisée de faire de la luge, pas de souci. Et nous pouvons faire du ski euh, hors piste, non, monsieur Il est strictement interdit de faire du ski hors piste. Hein? Cette activité est interdite parce qu'elle peut être dangereuse. Oui, madame, vous, vous, vous le pouvez. Hein? C'est-à-dire, nous pouvons prendre ces remontées mécaniques Oui, madame, vous le pouvez. Papa, je peux faire de la lue sur la piste noire Non, pas question. Parce que c'est dangereux. Il est autorisé de prendre cette piste Oui, c'est PMI. C'est-à-dire tout simplement, il est permis de prendre cette piste. On dit, c'est PMI. Toujours si plus euh, adjectif ou il est plus adjectif plus... Euh, Infinitif. Voilà, c'est tout pour le moment, j'espère que cette séance était vraiment bénéfique pour vous, et vous allez tout simplement vous progresser au fur et à mesure en regardant bien sûr ces vidéos, n'oublie pas d'abonner sur, euh, d'abonner, n'oublie pas de vous abonner, voilà, dans, de vous abonner ici, et d'être euh, fidèle. Voilà, euh, de cliquer sur like, et mettez des commentaires, cela nous donne bien sûr envie de continuer, et cela nous encourage aussi de euh, de continuer de progresser, et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés. C'était avec vous, Monsieur Svetelède de la chaîne Je sur Youtube. À la prochaine.